Ouais, les garçons avec C. J'ai fait un C là C. Mm -hmm. Avec CD. Achez, l'homme C là, un garçon. Ah, c'est concentration, mathelan. Oh, quand Con. Voilà. بس هنا في أو والأو دا مع س ص زي فرنسي برضو فالسي مع الأو لا pronunciation دا هي كو عشان ه ه كو، ه ه ه ه الخط ه D'accord Donc, la serveuse Et voici un café Luigi Merci Vous êtes belge La serveuse Non, je suis allemande Luigi Vous parlez bien français La serveuse Merci Et vous, vous êtes français Luigi Non, italien hey. Donc, Chérifa, euh, la serveuse, et euh, Amal, euh, Luigi. Et voici un café. Merci. Vous êtes bleu, euh, sorry. vous êtes belge? Non, je suis allemande. Vous parlez bien français. Merci. Et vous Vous êtes français Non, italien. Je ne pas ça. Qualité. Qualité. Il y a une qualité de gens. Et défaut. Default de people. Par exemple, gentil. Gentil. Il y a une nice. Ou méchant. Il y a une mean. Ok. Mm -hmm. for example compétent or incompétent incompétent okay so what do we have quoi d'autre Quoi? Créatif. Créatif. Très bien. Créatif. Euh, ouais. Quoi d'autre? pas drop 33 timid pas drop timid quand il y a quelque chose chai هنا okay timid um like i put in the default but like you can think what what you want timid timid on the contrary would be like um sociable Sociable. Ok. Quoi d'autre? Mm -hmm. Compliqué. Compliqué, très bien. Do you know the opposite of compliqué? Défaut. Euh, non, simple. Oui, oui, oui, c'est un défaut. Ah, défaut, ok. Simple. Euh, okay. Sympathique, sympathique. Ah, très bien, sympathique. Sympathique, As the contrary is antipathique. Antipathique. Il y a en France 7 millions d'étrangers. Il y a en France 7 millions d'étrangers ou d'immigrés. Algériens, Marocains et Tunisiens, 1,8 million, Immigrés d'autres pays de l'Afrique francophone, 1,2 million, Européens, Portugais, Italiens, Espagnols, Polonais, etc. Asiatiques, Vietnamiens, Cambodgiens, etc. Il y a en France 65 millions d'habitants. 48 millions de Français habitent dans une ville et 17 millions dans un village. Il y a en France 36 500 communes, grandes ou petites villes, grands ou petits villages. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre Il faut que tu apprennes. Apprennent un, un, un double n -E -S. Très bien. Euh, ouais. Le vocabulaire. Euh, je, je, voudrais... Ouais. je voudrais que vous, que vous fassiez. Fassiez, fassiez les exercices euh, de cahier d'exercice. Très bien. Euh, il faut que nous. Euh, premier euh, groupe, c'est facile. Ah, par la, par les sessions, par les Non non sessions. non, non, non vers premier groupe. Le WS c'est dans les verbes du deuxième groupe. Ici, on va, on va enlever le ER et on va ajouter IONS. Ça va être nous parlions. Il faut que nous, nous parlions. Oui. Okay. Toujours français en classe, oui. Euh, il, faut, il faut que vous euh, soyez très bien présent à tous les cours et que vous euh, euh, ayez votre ayez, livre. Ayez. Ayez. Ayez A-Y-E-Z que vous ayez votre livre. Ok, euh, donnez-moi un exemple avec il faut euh, et je voudrais qui sont utilisés en classe. Avec, euh, c'est-à-dire en utilisant le, sub le subjonctif. Hein. Donnez-moi deux exemples. Euh, il faut que tu euh, fasses les devoirs toujours. Que tu fasses toujours ton devoir.